Eh ben bonjour à tous, euh, je pense que si vous êtes là, vous êtes au courant qu'il y a bientôt une nouvelle version de Java. Euh, et puis un des... la principale fonctionnalité, c'est le nouveau système de modularité qu'on connaît sous le nom de, de Gixo. Au fait, vous, êtes, vous savez quand, quand est la, la release qui, est, qui, qui, qui connaît la date de release Septembre Ouais Il y a d'autres options Non Septembre Ouais, c'est pas mal euh, il y avait euh, le calendrier a un peu changé ces derniers temps il avait, elle était prévue d'abord pour euh, le 27 juillet et puis, euh, et puis cette date elle a été reportée récemment parce qu'il y avait des petits, euh, des petits sujets un peu, un peu tendus on, en, on en verra, on verra le, la cause de ce report euh, et ça a été reporté effectivement au, au 21 juillet au 21 septembre. 2017. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de version encore qui est dispo et moi, du coup, je vais faire euh, mes démos avec une preview. Alors la preview, je suis, all... la preview, je suis allé la chercher sur le site euh, jdk.java.net. Il y a la version 9 qui est disponible. Et en l'occurrence, euh, ici, je n'ai pas utilisé celle qui est sur, ce, sur cette page-là. J'ai utilisé celle qui est sur la page Gixo, qui contient vraiment les toutes dernières évolutions liées à Gixo. La première, c'est plutôt euh, ce que cont euh, elle contient essentiellement ce que Jean-Michel est en train de présenter à côté. Donc voilà, je suis parti de là-dessus. Et... Euh, et je suis parti aussi d'une application que j'ai une petite application que j'ai fait maison que j'ai fait en Java 8 donc que je peux compiler en Java 8 que je fais tourner en Java 8 et l'application en question euh, elle affiche juste des images elle les stocke en base de données elle affiche des images je me suis dit que des images de montagne par ce temps-là c'était euh, assez rafraîchissant euh, mon application ici elle a très peu de dépendance vers l'extérieur en gros, elle utilise bon, elle a le driver base de données et elle utilise Vertex pour la, la partie web. Vertex lui-même, il a il, euh, il a une dépendance sur Netty. Donc en gros, voilà, j'ai trois dépendances, euh, mon driver, Vertex et Netty. Donc voilà, à partir de là, moi ce que je veux faire, c'est que je vais modifier mon script de run et je vais le passer en Java 9. Et on va voir si ça fonctionne toujours. Vos pronostics, ça va fonctionner Qui pense que ça va marcher du premier coup Ah, il y a comme une main qui se lève quand même. Un optimiste. Bon, bah perdu, <rire> euh, je... Perdu. Euh, alors j'ai un problème ici sur javax xml bind. Ça c'est euh, Jaxby. Alors avec Java 9, le, donc, Java 9, je vous ai dit, c'est système de modularité. Le JDK lui-même est devenu modulaire. Il est constitué de plusieurs modules. Et il y a un certain nombre de modules qui ont été dépréciés. Et en particulier il y a celui de Jaxby, mais il y en a d'autres, il y a Corba, il me semble, il y a quelques petits trucs comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que Jaxby, par exemple, n'existe plus. De toute façon, il existe toujours, il est dans le JDK, et il va être sorti du JDK et exister de façon indépendante. Ça, c'est valable pour quelques, quelques API comme ça, qui ont été intégrées en Java 6, mais qui sont plus, euh, plus intrinsèquement liées à, à Java EE que à Java SE. Donc, pour contourner ce problème, pour pouvoir avoir accès à JAXB depuis mon application, je vais utiliser une nouvelle option du JDK, du, du runtime Java, qui est add modules avec un S à la fin. Et donc je vais rajouter ça à mon script de démarrage. Add modules. Et je vais rajouter donc le module JAXB qui s'appelle java.xml. Point bind et je vais retenter. Qui pense que cette fois-ci ça va être bien Ah, il y en a un qui... Ouais, mais Juste pour, euh, pour faire le... Euh... Ah non, c'est pas bien. Alors j'ai un autre problème sur une classe ici, une classe liée à base 64. Alors le cas de cette classe elle est un peu différente. Tout à l'heure euh, Jaxby c'était une API standard qui était dépréciée. Ici c'est une API interne sun oracle sun.misc. Et base64, si vous avez suivi un peu les évolutions Java 8, dans Java 8, il y a une classe base64 qui est arrivée dans Java utile. Donc, à nous d'utiliser cette classe, parce que celle-ci, elle disparaît complètement en Java 9. Donc là, il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'argument que je peux passer au démarrage. Il faut que j'aille modifier mon code. Donc là, j'utilise l'encodeur. Je vais utiliser donc base64.encoder à la place, et pour le décodeur c'est pareil, base64.getDecoder. Alors je refais mon build, toujours en Java 8, puisque base64 existe en Java 8. Et puis, et puis j'essaye le run. Bon, toujours la même question, qui pense que ça va marcher Ah, il y a deux 3 trois mains qui se lèvent Oui, alors ça, euh, ça, je pense que c'est un autre bug. Je ne sais pas d'où il vient. Il vient de temps en temps. Là, ça marche. Ah, je vais vérifier quand même que ce n'est pas juste un démarrage à vide. Non, j'ai bien mes images. Tout va bien. OK. Bon, bah on s'arrête là. <rires> Merci. Alors, les, les yeux les plus... Euh les plus, les plus aiguisés, ils auront vu qu'il y a un warning un peu au-dessus. Ouais, on s'en préoccupe ou pas Ouais, peut-être, hein. il reste un peu de temps, on peut s'en préoccuper. Alors le warning, il dit deux choses. Il dit qu'il y a un accès illégal qui a été réalisé. Et puis il me parle aussi d'une option ici que je vais pouvoir utiliser. Alors je vais vous dire deux mots sur cette option déjà, avant de vous expliquer ce qui est, euh, ce qui est interdit. Cette option illégale access, ça fait partie des causes du report de la livraison. Il y a eu des grosses discussions sur, euh, sur ça. Euh, donc ce qui est clair, c'est que dans le JDK 9, il y a des choses qui sont devenues interdites, qui étaient autorisées en Java 8, qui sont interdites en Java 9. Et il y a ce flag euh, qu'on peut mettre à permit pour dire que ce qui est illégal est autorisé. Et c'est la valeur par défaut. C'est autorisé, il y a juste un warning au premier accès illégal. Deuxième option, c'est l'option qu'il euh, qu me propose de mettre, « warn ». Lui, il va laisser passer les accès illégaux et il va me faire un avertissement à chaque accès illégal. Ensuite, j'ai « debug ».« Debug », lui, il fait la même chose que « warn », mais en plus, il va me mettre une stack trace pour chaque euh, avertissement. Et enfin, j'ai « deny ». Deny, c'est vraiment l'objectif. C'est que les accès illégaux ne soient pas permis. Cette option illégale access, elle va disparaître dans Java 10. Et le comportement, ce sera comme si on avait deny. Enfin, ça va disparaître, c'est le discours officiel. Hein. J'attends de voir encore. Il ne devait jamais apparaître non plus. Hein. Donc c'est sous la pression de la communauté qu'ils ont rajouté ça pour nous permettre de de migrer plus en douceur. Bon, bah, je vais essayer, je vais passer en, en permit comme il me le propose. Euh, non, pardon, pas en permit, c'est celui que, par défaut. Euh, je vais passer en warn. Comme ça, je vais pouvoir euh, constater tous les accès idéaux qui sont faits dans mon application. Je refais mon run, et je vois que j'en ai un peu plus, là, déjà. Ça fonctionne toujours, hein, il se met en listen. Donc l'application démarre je vois une liste d'accès illégaux. Alors, tous ces accès illégaux ici, il peut y en avoir d'autres, mais dans mon cas, c'est tous de, de l'illégal reflective access. Des accès illégaux par réflexion. Je vais regarder un peu le code dans cette classe, la plateforme dépendante 0, pour voir quel type d'accès illégal est fait. Alors, le code, il est ici. C'est là qu'il y a le problème. Donc les deux lignes de code qui sont ici, c'est accéder au field, au champ adresse par réflexion. Donc ça, ça pose aucun problème, c'est autorisé. Et puis derrière, c'est forcer l'accessibilité parce que le champ est private. Donc j'ai pas le droit de le lire ou de l'écrire. En le passant, c'est accessible. Euh, je fais ce que je veux. Qui a déjà fait du code comme ça, là, c'est accessible Il ouais, n'y a pas grand monde finalement. Moi j'en ai fait aussi. C'est super pratique mais ouais, c'est même surprenant qu'on ait le droit de faire ça. Et bien dans Java 9, on n'a plus le droit. On appelle ça de la deep reflection. Et la deep reflection est interdite, sauf dans les packages qui ont été déclarés comme Open. Et pour déclarer un package open, ben je vais avoir aussi une option que je peux utiliser au démarrage. J'ai un certain nombre d'options comme ça qui ont été rajoutées dans Java. J'ai donc addopens. Addopens qui permet de dire ce package qui est dans ce module, je veux aller faire de la deep reflection dedans. Ensuite, j'ai aussi addexports export, c'est en relation avec l'évolution euh, de, de la visibilité dans Java 9. Jusqu'en Java 8, quand vous déclarez une classe publique, elle est accessible absolument partout. En Java 9, une classe publique n'est visible que dans son propre module. Et pour que la classe soit visible depuis les autres modules, elle doit appartenir à un package exporté. Donc export permet de faire ça. Et le troisième... Lui, il permet juste de dire qu'on veut euh, aller lire des éléments d'un autre module. Donc le plus, euh, le plus violent, c'est le opens c'est le moins violent, c'est le dernier, le hadread. Donc je vais aller faire des opens. Alors je reviens un peu, un peu sur mes logs ici. Donc je dois faire du opens sur... Alors ça concerne tout euh, Netty. C'est Netty qui a besoin, qui fait ses accès illégaux. Et ça concerne le package java.no, euh, sun.nio.ch, et euh, sun.net.dns. Donc j'ai trois adopens à, à mettre dans mon, dans mon script de démarrage. Alors le adopens, je dis dans quel. Je dis d'abord quel package est concerné, quel package je veux ouvrir, et je dis d'abord dans quel module euh, est le package. Donc là, c'est dans le module java.base, qui est vraiment le, le cœur du, du JDK. Euh, J'avais dit donc java.nio. Et ensuite, je dis à qui je veux l'ouvrir. Donc là, je veux l'ouvrir à Netty. Mais Netty, ce n'est pas un module ici. Moi, j'ai n'ai fait aucun module pour l'instant. Les, les seuls modules qui existent, c'est ceux du JDK, et tout le reste est dans le classpass. Et tout ce qui est dans le classpass, c'est un module qui s'appelle... En fait, qui n'a a pas de nom. C'est le unnamed module. Donc là, ce que je dis, c'est que j'ouvre le paquet java .nio au à tout ce qui est dans le classpass. Donc je vais faire pareil avec sun.naio.ch Et le troisième... C'était sun.net.dns Ok Je vais redémarrer avec ça. Qui pense que ça va vraiment marcher sans warning maintenant? Ouais ça vous, vous devenez méfiant. Et hein eh ben, fallait pas. On est bon là. Et puis ça marche vraiment. Hein avec le serveur en centre, c'est mon préféré. Euh, ça marche vraiment. Alors pour le dernier Adopens, en fait, je suis peut-être même allé un peu trop loin, parce que si je regarde la classe qui faisait les accès illégaux, cette classe en question, elle fait bien de la, des accès par réflexion à deux méthodes, mais il euh, n'y a aucun set accessible. C'est de la réflexion simple, normale. Il n'y a pas de deep reflection ici. Donc, euh, donc le Adopens, il, il va un peu trop loin je devrais pouvoir me contenter d'un add-export. Parce qu'en fait, l'erreur ici qui se passe, c'est parce que juste j'essaye d'accéder à des éléments qui sont dans un package qui n'est pas exporté. Oui, euh, .quelque -chose .net dns. Euh, il est prévu pour le fonctionnement interne du module Java Base. il n'est pas prévu pour être utilisé de l'extérieur. Ok, ça fonctionne toujours. J'ai toujours mon application qui est en route. Donc là, on est pas mal. Euh, alors, on n'a pas, pas, euh, pas encore fini toute notre démarche de migration. Pour l'instant, on a juste fait marcher une application Java 8 avec Java 9. Si Ce que je peux faire, en plus, c'est plutôt que de mettre un warn ici, c'est de franchir le cap en mettant vraiment deny, euh, c'est-à-dire lui faire lever une exception s'il si y a un accès illégal comme j'ai géré les accès illégaux, du moins ceux que j'avais identifiés, c'est de nouveau mon bug de tout à l'heure, normalement il ne le fait pas aussi souvent. Voilà, il fonctionne. Euh, donc il n'y a, a aucun deny qui est, qui est fait là-dedans. J'ai bien ré résolu tous mes accès illégaux. La prochaine étape, euh, ça va être de rendre mon application vraiment modulaire. Alors on ne va pas le faire ici, mais je vais vous donner quand même les pistes pour, euh, pour y arriver. C'est-à-dire que nous, on va vouloir que, faire en sorte que nos applications soient sous forme de module. Euh, pour ça, il va falloir qu'on qu qu abandonne le classPass et qu'on utilise à la, à la place le module Pass. Et je vais mettre mes fichiers jar dans le module Pass. Et pour que mes fichiers jar soit bien pris en compte sous la forme de module, il va falloir que dans chaque, dans chaque jarre je rajoute un fichier moduleinfo.java. Ce module info, je vais mettre quelques informations comme par exemple le nom. Alors le nom on suit la convention du DNS inversé comme pour les packages. Et là-dedans, je vais mettre les informations, par exemple, de dépendance. Je vais déclarer quels sont les autres packages dont je dépends. C'est le mot-clé « requires euh, ». Par exemple, si je voulais faire une dépendance sur jaxb, je pourrais le mettre là-dedans et ça m'éviterait de faire le « add module ». Là, je vais faire une dépendance sur Vertex, par exemple. Ça marchera le jour où Vertex sera lui-même un module au sens jixo. Euh, ensuite, l'export des packages. Donc ça, c'est pour dire que ce package-là, je veux bien qu'il soit utilisé par les autres modules. Et ensuite, le plus violent, des opens, euh, pour dire que j'autorise les autres modules à venir faire de la deep reflection sur, mon, sur les éléments de mon package. Donc ça, ce sera la prochaine étape. Alors si on récapitule un peu tout ça, euh, le calendrier c'est fin septembre, les previews vous pouvez les utiliser, il y en a une par semaine, euh, j'ai utilisé celle de la semaine dernière, hein, celle d'avant-hier, de, j'ai pas, pas osé encore. Euh, les modules dépréciés, add modules, ou tout simplement dans mes modules de faire des requires, l'illegal access qui par défaut vous permettent, mais que je vous conseille d'ouvrir à warn pour pouvoir voir euh, les problèmes qui, qui, qui se posent. Euh, la Deep Reflection, il faut éviter d'en faire. Là, en l'occurrence, je n'ai pas le choix puisque c'est Netty qui en fait. Les options pour ouvrir, exporter et ajouter de la lecture, ça, c'est un contournement en attendant que tous les modules soient à niveau et déclarent bien euh, les, les, les usages qu'on peut en faire. Et enfin, Module pass avec du module info.java. Alors, les slides que je viens de faire, ils vont être en ligne, si vous voulez les récupérer. En attendant que ça les upload, il me reste quelques minutes pour répondre à des questions. Ouais. Est-ce qu'il y a des outils d'analyse de cloud qui pourraient être détectés Parce qu'il y a une certain, un certain nombre d'erreurs qu'on a vu qui sont plutôt des erreurs d'outils de point-time. Euh, oui. De, de détecter les modifications pour pouvoir migrer plus facilement du cloud. Je pense par exemple à un SonarCube ou quelque chose d'acide, de plugin a plus d'inquiétude qui permet. Alors je ne sais pas ce qu'ils ce qu ont mis déjà dans SonarCube ou ce qu'ils ont prévu de mettre. Euh, au niveau du JDK, il y a un outil qui existe déjà aujourd'hui. Alors qui va pas détecter des sets accessibles et des choses comme ça, mais qui va détecter l'usage d'API dépréciés ou de, de, de classes qui vont euh, disparaître. C'est euh, JDEPS. JDEPS, il existe déjà dans Java 8 et dans Java 9, il y a une version un peu améliorée qui, euh, qui est un peu, plus, euh, un peu plus riche. Pour le reste, je ne sais pas trop, euh, mais je pense que faire une règle euh, SonarCube avec le set accessible, ça doit pouvoir se faire. Je ne sais pas si elle existe. Oui, tu avais une question aussi Ouais. Est-ce qu'on va avoir des problèmes de référence entre nos modules Ou est-ce que si on prend des projets tactiques dans Java 8 aujourd'hui, est-ce qu'il se est qu aura des problèmes Ou est-ce que ça, Maven va générer pour nous les descripteurs d'export, tout ça Alors euh, ça, j'en sais rien pour l'instant. J'ai vu passer sur des, des mailing lists des gens qui, qui proposaient de faire ça, ouais. c'est-à-dire générer le module info finalement depuis Maven. Si voilà, c'est ça. Mais ceci dit, les exports, euh, il les connaît par rapport au périmètre du multimodule, mais si tu veux faire une librairie utilisable de l'extérieur, il faudra peut-être rajouter des métadonnées dedans. Et très franchement, ch chez Maven, jusqu'à maintenant, euh, ils ont surtout galéré pour, euh, pour assurer le niveau de service minimum pour être compatible avec Java 9. D'autant que Java 9, ça a quand même pas mal tangué. Euh, enfin, Jigsaw a pas mal tangué. Jigsaw a changé un peu de, de, de stratégie, enfin, de... de de, a fait des choix différents au cours, euh, au cours de leur vie, et ouais ces derniers mois, c'était plutôt euh, se maintenir à niveau. Après, ce qui se passe aussi sur euh, pour Maven, ce qui va là où ils, ils ont une, un truc à, à changer peut-être, c'est que quand nous, on va faire des, du multimodule au sens Jigsaw euh, il y a un truc qui est vachement bien dans Jixo c'est qu'on va pouvoir compiler plusieurs modules en une seule passe. Ça, ça va nous faire gagner pas mal de temps euh, sur le build. Il faudra que Maven se mette à, à niveau là-dessus pour profiter de ça aussi. Et pour l'instant, de ce que j'en ai vu, en tout cas, ce n'est pas le cas. Je dois avouer aussi que j'ai n'ai pas su, complètement suivi ce que fait Maven là-dessus, parce que j'ai essayé déjà de me concentrer sur les, les derniers, derniers tangages on va dire, du JTK lui-même. Donc je n'ai pas lu en tout cas ce qu'ils ont prévu de faire. Pas pour l'instant. Alors, il euh, y a plusieurs choses aussi là-dedans. C'est que... Euh, alors déjà, si un module... Si un jar n'a pas de module info, on peut quand même le mettre dans le module pass. Il, il deviendra un module qu'on appelle un module automatique. On pourra faire une, un requires dessus. Euh, alors au départ, le, on se basait juste sur le nom du jar. Maintenant... Euh, Je n'ai pas testé dans cette version, mais enfin, c'est ce, ce qui est spécifié. Il y a un nouvel attribut dans le manifeste où on peut fixer le nom du module. Et il parlait aussi d'utiliser des infos maven, des métadonnées de, de maven. Donc déjà, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de module info qu'on ne peut pas l'utiliser comme un module. En l'occurrence, le module il exportera tous ses packages. Un module automatique exporte tous ses packages. Ensuite, y a, ils ont parlé un moment d'injecter de, des modules info directement sur Maven Central centrale pour, euh, pour que tout soit modularisé avec des valeurs par défaut, peut-être trop de choses ouvertes, mais avec des valeurs par défaut. Je ne sais pas si maintenant, avec l'histoire du, du nom qu'on peut fixer dans le manifeste, ils vont, ils vont continuer sur cette voie. Il enfin, y a eu plusieurs, euh, plusieurs discussions sur, autour de ça. Mais je n'ai rien vu sur des alertes disant, attention, celui-là, il n'est pas... Il n'est pas jigsawisé. Oui, il est pas ouais, y a une question au fond, là-bas euh, Est-ce que ton appli, euh, telle qu'elle était à la fin de, de la présentation, là, elle marchait sur Java 10 Sur Java 10 Alors, sur, la, sur ce qu'ils ont prévu de Jigsaw dans Java 10, oui. Oui, puisque c'est juste le deny, en fait. D'accord, le add open, tout ça, ça va rester Alors, le, probablement oui. Ça devrait disparaître un jour, mais probablement que ça va rester. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais euh, Add Modules c'est une, euh, une, un, une option standard qui est dans la spec, alors que ceux-là, si je me rappelle bien, ils ne sont pas dans la spec, ils sont juste dans l'implémentation d'OpenJDK. Et du coup, ils ont un peu plus de liberté s'ils veulent le laisser ou pas. Bon, il y a l'écran qui me dit qu'il est qu l'heure. Je vous remercie.